Bonjour, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question peut-on lâcher son job pour vivre du trading Eh bien je vous déconseille quand même de le faire si, si vous êtes débutant et que vous n'avez aucune expérience en trading donc euh, il faut quand même un certain temps pour découvrir le trading, découvrir les possibilités, découvrir si psychologiquement vous pouvez euh, gérer le stress que génère le, le trading donc euh, ne dites pas bye bye à votre patron avant d'avoir testé, au moins sur un compte de démonstration puis un petit compte réel pour voir si vraiment vous pourrez arriver un jour à vivre du trading. C'est clair que vivre au soleil, vivre ici à Tenerife ou ailleurs ça peut faire rêver beaucoup de personnes mais je vous déconseille de tout lâcher d'un coup. Donc la meilleure technique c'est de commencer petit à petit et pour cela le gros avantage de la technique du scalping, c'est-à-dire prendre rapidement des gains, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout en travaillant. Donc si vous avez actuellement un job, eh bien lorsque vous avez quelques minutes de libre, vous pouvez très bien regarder les marchés sur votre ordinateur portable, votre tablette ou même votre smartphone. Et une fois que vous aurez bien acquis une méthode de trading, vous verrez immédiatement les moments clés où vous pouvez vous positionner et gagner très rapidement. Puisqu'en scalping, vous pouvez gagner en quelques secondes donc euh, vous pouvez très bien trouver plusieurs moments dans la journée, regarder les marchés et à ce moment-là vous positionner et euh, gagner de cette manière-là. Bien sûr, euh, vous ne pouvez pas euh, trader toute la journée euh, si vous avez déjà un job mais comme ça vous commencerez petit à petit à apprendre le trading, à apprendre une méthode euh, qui vous permettra peut-être un jour effectivement de, de laisser tomber votre job actuel ou le laisser tomber à mi-temps dans un premier temps et puis peut-être définitivement et aller vivre dans l'endroit le, de vos rêves comme moi j'ai pu le faire. Donc euh, c'est clair que laisser tomber son job, surtout pas, commencez par apprendre le trading, par apprendre une méthode. Donc vous pouvez bien sûr chercher par vous-même une méthode mais il y en a beaucoup qui, qui n'ont jamais trouvé une méthode efficace en cherchant par eux-mêmes ou qui ont mis euh, des années avant de trouver une méthode donc le plus simple c'est quand même euh, d'acheter des méthodes de trading, il y a des formations qui ne sont pas très chères et de commencer comme cela vous avancerez, vous gagnerez peut-être des années euh, de recherche pour euh, trouver une méthode de trading efficace donc c'est ce que je vous conseille et ainsi petit à petit vous allez voir d'une part si le trading est quelque chose qui est fait pour vous, d'autre part si vous pouvez gagner de cette manière-là et euh, j'ai beaucoup d'étudiants bien sûr qui, ont, qui arrivent à avoir rapidement des résultats parce que ma méthode c'est une méthode de scalping donc c'est des trades très rapides et on peut arriver avec le scalping à avoir des, des résultats très positifs très rapidement. Pourquoi Parce que ce n'est pas une méthode compliquée, ce n'est pas très sophistiqué. Moi j'explique tout ça dans, dans mes vidéos, donc je vous apprends à utiliser quelques indicateurs et à ce moment-là c'est suffisant pour euh, très rapidement vous mettre euh, au travail sur un compte de démonstration et puis un petit compte réel. Je reçois de plus en plus actuellement de témoignages positifs de mes étudiants qui, comme euh, je le conseille, commencent sur un compte de démonstration et ensuite euh, se mettent euh, à trader sur un compte réel la vidéo euh, il y a un lien vers euh, les des témoignages de mes étudiants donc euh, je vous conseille de faire comme eux, de vous inscrire à mes formations et ainsi petit à petit vous ça vous permettra d'avancer, de commencer sur un compte de démo, un compte réel et ainsi de commencer à, à gagner de l'argent. Donc euh, si vous êtes intéressé par euh, ma proposition vous avez des liens ici au-dessus vers mes formations, vous avez des liens également en dessous de la vidéo et je pense que c'est la meilleure manière de vous engager dans cette voie-là qui est, je vous l'accorde, qui est vraiment merveilleuse puisque une fois que vous gagnerez assez pour, pour en vivre, eh bien vous pourrez vivre où vous voulez, il suffira que vous ayez une connexion internet et à ce moment-là vous pourrez faire du trading où vous le souhaitez, euh, quand vous le souhaitez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la je suis ici à Puerto de la Cruz, donc dans le nord de Ténérife, je, je vis ici euh, tout près. Et euh, bon, c'est un endroit bien sûr magnifique, mais euh, il y a des endroits magnifiques partout dans le monde. Il y a même des, des endroits magnifiques euh, en Belgique, en France ou dans d'autres pays. Je ne sais pas où vous, où vous vivez actuellement. Et c'est surtout que vous pourrez euh, faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, une fois que vous, vous traderez, vous serez trader parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire euh, toute la journée. Vous, avec une heure ou deux par jour, vous avez assez pour arriver à gagner euh, suffisamment pour en vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore inscrit euh, euh, à ma chaîne YouTube c'est le moment, vous pouvez vous inscrire ici en dessous. Et si vous souhaitez être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui est ici en dessous également. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.